Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne de toute l'actualité sportive. On va parler de l'IEFA sur le fer financier, où Jean-Vier s'attaque à Paris et à Man City. Let's go Le président de la Liga Jean-Vier a tenu à intervenir pour réaliser une mise au point. Les clubs de par les États, donc Paris Saint-Germain et Man City, devront être surveillés. Le monde du football se trouve actuellement à l'arrêt à raison de la pandémie du coronavirus. Face à la crise sanitaire actuelle et son impact sur l'économie des clubs, l'EFA Adore déjà pris la décision de suspendre son fair play financier. Une décision saluée par la majorité des dirigeants des équipes européennes qui vont connaître les pertes importantes, même dans... Mais il ne faut rien de plus à réclamer libère. Si les gens veulent investir beaucoup d'argent pour aider, nous devons regarder cela. Mais ce n'est pas parce qu'il y a une crise que nous devons accepter l'argent de n'importe qui, a prévenu basses. Et même sans les citer directement, l'homme de 57 ans a encore attaqué ses deux cibles préférées. Les Paris Saint-Germain et Manchester City. Le PSG et Man City visés. Si nous ne pouvons pas contrôler la fortune des clubs, le football européen finira entre les mains des états. Quand la crise s'achèvera, ceci pourrait ne pas être touché. Un club ne devrait pas être autorisé à gagner un avantage compétitif parce que quelqu'un veut mettre de l'argent. A-t-il terminé en visant très clairement les PSG et Man City Même en période de la crise, des ne lâche rien. Passons maintenant au mercato. Direction Catalogne, le FC Barcelone fixe un nouveau prix de vente pour Philippe Coutinho. Toujours prêté au Bayern Munich, Philippe Coutinho, 28 ans, reviendra au Barça à la fin de la saison quand celle-ci sera terminée. Le Brésilien n'a pas réussi à afficher suffisamment de régularités en Bavière pour convaincre les dirigeants allemands d'éléver l'option d'achat de 120 millions. Il retournera immédiatement sur la liste des transferts en Catalogne. Et cherche cherche toujours à s'en débarrasser pour récupérer des liquidités et renouveler les effectif qui s'en souffre. Selon les informations des sports, les décideurs, les décideurs du bassin demanderont 90 millions pour lâcher les services des milliers offensifs. C'est là le problème. La plupart des clubs intéressés, Chelsea Leicester, préfèrent avoir l'opportunité d'un prêt. Le club espagnol n'est pas contre mais veut inclure une option d'achat obligatoire pourrait encore être inférieur au prix exigé initialement.